Et bien le bonjour à toutes et à tous et encore une fois bienvenue sur la chaîne de Progeek Alors aujourd'hui on va parler de Google Chrome et euh, surtout des extensions de Google Chrome en question Donc bien sûr tout le monde connaît les extensions euh, qu'on peut télécharger Genre euh, Adblock euh, pour ceux qui connaissent euh, qui permet de bloquer les pubs au niveau de, de, du navigateur et ainsi de suite donc vous avez bien sûr plusieurs euh, on va dire extensions possibles à télécharger et à installer et donc euh, on va parler aujourd'hui des extensions en question c'est à dire que dans le cas bien sûr où euh, particulièrement vous désinstallez votre navigateur ou vous formatez votre ordinateur bien sûr par la suite vous réinstallez google chrome comment pouvoir réintégrer euh, vos euh, comment dirais-je extensions au niveau de votre navigateur une nouvelle fois on va dire sans commencer à les chercher bien sûr la manière la plus simple que je vous propose c'est de pouvoir télécharger ces extensions au niveau de votre ordinateur et c'est le but de cette vidéo en question donc comment faire c'est pas compliqué euh, voilà donc il suffit d'aller sur la partie extension pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, pouvoir le faire, il suffit euh, d'écrire extension, euh, voilà, donc, euh, Chrome, par exemple. Voilà, donc, voilà, extension Chrome, et il suffit d'aller dessus directement. Donc, ça vous remet encore une fois sur la page en question. Donc, comment faire pour télécharger, et bien sûr, également, comment remettre ce qu'on a téléchargé sur Google Chrome donc c'est tout à fait simple donc quand vous êtes bien sûr sur Google Chrome ou le Chrome Web Store en question il suffit soit voilà vous cherchez ce que vous souhaitez ou sinon euh, par exemple nous on va prendre ce qui est déjà on va dire en premier lieu donc, par exemple on va faire extension Google keep alors donc il suffit de cliquer dessus donc euh, du moment que vous avez cette fenêtre qui apparaît pour bien sûr l'ajouter sur Chrome. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le lien qui va s'afficher tout en haut. On le copie et on va aller sur le site Chrome Extension Downloader. Il suffit de coller le lien et de pouvoir télécharger. Alors, donc, comme j'avais ouvert déjà en fait le, le site, alors la session a expiré. On va actualiser et on va réessayer. Si ça vaut bien à titre d'information, vous avez bien sûr déjà euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, applications que vous pouvez avoir euh, sur le site hein, qui sont déjà proposées, que vous pouvez télécharger directement, ou sinon bien sûr par exemple nous on, on a demandé de le télécharger, donc voilà, on clique sur téléchargement dans l'autre extension, et on enregistre, et voilà, donc, commence le, le téléchargement normalement c'est des extensions euh, qui sont rapides à télécharger euh, celui ci il est un petit peu volumineux de méga 3 donc voilà et on va bien sûr le trouver sur notre partie téléchargement donc comment pouvoir remettre à présent donc voilà donc du moment qu'il est téléchargé il est sur notre ordinateur bien sûr euh, euh, vous mettrez par exemple un dossier euh, sur lequel vous aurez toutes les extensions que vous avez l'habitude de mettre euh, comme ça bien sûr, il suffit juste de les mettre par la suite au niveau de votre navigateur après bien sûr, comme on a dit par exemple, réinstallation ou formatage de l'ordi et donc, pour pouvoir remettre les extensions directement il suffit d'aller sur, bien sûr, les trois petits tirets qui sont en haut à droite hein, de Google donc, sur plus d'outils, puis sur extension. Donc là, je suis sur la partie extension. Après, on repart sur le dossier ou euh, voilà s'il est sur le bureau. On le sélectionne, on le glisse, et voilà. Donc, vous voyez, ça, vous, ça me demande directement de l'installer. Et voilà, il est déjà installé. Donc, c'est pas compliqué. Et euh, voilà, donc euh, c'est une manière euh, simple à faire. Euh, J'espère que ça va vous être utile, bien sûr. Euh, petite dernière chose, euh, c'est dans le cas surtout où le, vous n'avez pas en fait mis euh, euh, votre, votre, on va dire votre mail Google euh, comme on va dire mail de récupération, parce que euh, si vous avez votre accès à Google Chrome avec votre messagerie et eh bien automatiquement vos contacts, euh, plutôt vos favoris et vos extensions sont automatiquement remis euh, après bien sûr reconnexion. Mais ceux qui n'ont pas en fait la possibilité, euh, ou ils n'ont pas en fait une adresse Gmail, ou n'utilisent pas l'adresse Gmail, ils préfèrent pas le faire, et eh bien c'est la manière euh, qui permet de remettre voilà vos extensions, après bien sûr, récupération de, de votre navigateur sur votre ordinateur, ou à la rigueur, voilà vous les mettez dans une clé, euh, vous, vous partez ailleurs, euh, vous voilà, ou sur un autre ordinateur, vous pouvez également les ajouter. N'hésitez pas de mentionner votre avis, euh, n'hésitez pas de mettre un commentaire euh, concernant la vidéo, si ça vous a plu ou pas, et euh, surtout de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.